Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on n'est pas sur des frelons, on est sur de la chenille possessionnaire. Euh, je suis à la Cassate de Toulouse, la caisse des retraites, qui m'ont demandé de faire une pause déco sur 8 arbres. Donc j'en ai déjà posé 7, et je vais vous en filmer une pour vous montrer c'est quoi un écopiège et à quoi ça sert. Donc un éco c'est ça. Donc j'en ai déjà posé 7. Maintenant, je vais aller faire le dernier. Vous montrer ça. Vous montrer le matériel qu'il faut et tout. Alors à quoi ça sert un éco-piège Ça sert à récupérer les chenilles qui sortent des cocons vers le mois de février-mars. Pour éviter qu'ils s'enterrent dans la terre et qu'ils se retransforment en papillons. On capture ça dans une poche. Et après, on brûle la poche. Et on recommence en décembre. Alors je vais vous montrer le matériel. Alors voilà le matériel Vous avez, ça c'est la colle Vous avez la colorette, Le tube pour faire descendre dans la poche de terreau Des fixations Ça c'est le seau pour mélanger la colle Et ça c'est pour les écorces On va traiter sur cet arbre Donc c'est pas un traitement, c'est une pose éco-piège voilà. Donc je vais préparer tout ça Et vous allez voir ça allez c'est parti alors on va commencer par fixer ça alors j'espère que vous allez bien voir bon, je m'excuse mais on est sur une route où il y a beaucoup de tir circulation à côté je ne sais pas si vous connaissez mais on est à Toulouse au secteur Le Mirail donc peut-être que certains connaissent Oups, là, vous l'avez bien vu de près l'arme donc vous avez vu, j'ai quand même râpé un peu l'écorce Je vais essayer de vous mettre à peu près droit Donc il faut croiser, serrer un maximum Ça c'est la première mousse Il faut bien vérifier que le dessus, il n'y a personne Ou il euh, n'y a pas de bosse ah, ben, Regardez, il y a déjà une petite chenille Donc On vérifie que c'est bien serré, bien tendu on pose le petit pic pour caler Alors après on prend le petit cutter on va calculer où on va mettre la poche donc on va mettre la poche ici donc on va couper un petit bout pour que le tuyau passe le tuyau va passer là on vérifie bien ça on sert bien ici je ne sais pas si vous voyez bien les dés ici les chenilles en fait ils vont ils vont marcher sur le bord donc après il faudra bien boucher tous les trous donc ici il va falloir pour monter c'est un peu difficile pour la chenille donc il faut essayer de couper en ambié. Comme ça, la chenille elle peut monter beaucoup plus facilement. On va couper. Celui-là dessous qui sert à rien. Je pense qu'il n'est pas assez tendu. À peu près tendu après on fait un petit contrôle nickel on va chercher le tuyau qu'on va placer juste là alors bien entendu le tuyau ce qu'il faut faire attention je sais pas si vous voyez mais ici il faut que le tuyau ne dépasse pas il faut quand la chenille elle passe hop elle tombe dans le tube donc voilà, là c'est pas mal maintenant on va préparer la colle donc on prend le seau on envoie la petite poudre donc c'est du papier, c'est naturel c'est de la colle naturelle on envoie de l'eau dedans Il y maintenant ben, on va contrôler, on va boucher tous les trous au maximum donc bien entendu autour du tuyau, il hein, faut en mettre pas mal aussi il faut que ça soit bien fixe, hein. quand ça va sécher ça va durcir donc c'est un peu long à faire, il hein. faut, faut, faut compter quand on a l'habitude il faut compter une bonne demi-heure quand même hein, pour le faire hein. donc ici on va mettre un peu dessous aussi autour du tuyau pour que le tuyau soit bien fixe bien fixé alors sur certains pins il n'y a pas autant de creux dans les écorces donc c'est beaucoup plus facile hein, surtout les plus jeunes là il est un peu âgé donc euh, donc après au niveau des pièges comme je disais tout à l'heure les chenilles et, et sont... C'est quoi le cycle d'une chenille Allez alors je vais vous expliquer le cycle d'une chenille. Alors le cycle d'une chenille c'est simple. Un papillon qui sort de la terre, qui vole, qui s'accouple se... qui et après qui pose les œufs sur les pins. Ça va poser des œufs, les œufs vont éclore. Ça va avoir... Il va y avoir des petites chenilles qui vont fabriquer un cocon pour passer l'hiver. Après quand l'hiver est passé, les chenilles ont grandi. comment ah, je comprends pas euh, non alors je disais parce que j'ai été coupé par une dame donc la chenille au mois de février mars après tout dépend des saisons du climat des régions hein, ça se décale des fois d'un mois vous avez la chenille qui redescend et c'est là où elle est dangereuse parce qu'elle va essayer de s'enterrer dans la terre donc s'il y a des chiens, des enfants qui touchent il y a des risques d'allergie euh, voilà c'est quand même très dangereux c'est pour ça qu'ils l'ont considéré comme nuisible dangereux autant dangereux qu'un frelon asiatique alors je sais que c'est pas des vidéos où il y a de l'action comme dans les frelons mais je pense quand même que c'était pas mal de nous faire une petite vidéo comme ça explication tout le monde peut avoir un pain chez soi et on ne sait pas toujours quoi faire, parce que les produits pour traiter, bon, c'est pas trop écologique, même s'il y a des produits exprès. Hein. Mais bon après quand vous avez un arbre qui est très grand c'est très dur. Les cocons c'est pareil, on peut enlever aussi les cocons quand ils apparaissent hein. et euh, on les enlève, et on règle le problème aussi, mais des fois les arbres sont tellement hauts qu'il ben, faut une nacelle pour enlever les cocons. Vous voyez, c'est quand même technique hein. Donc, Vous avez vu, Dédé, il ne fait pas que ça, il ne fait pas que des frelons, il fait de tout Donc voilà, Donc, je m'attaque aux souris et aux chenilles Donc là c'est cool La Cartade de Toulouse, quand même une grosse, grosse société qui m'a fait appel à moi Donc Moi qui ai une petite boîte, c'est très bien, je suis très content Peut-être que j'aurai une retraite plus tôt <rire> voilà. Allez, je rigole on n'aura pas de retraite nous. On a presque fait le tour. J'aurais pu faire une petite vidéo abrégée, rapide, vous montrer c'était quoi les copiels, mais je voulais vous montrer un peu le travail. Vous montrer que ce n'est pas toujours de, du travail facile, c'est technique. Maintenant, il m'en reste un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits socles de soutien dessous. Vous voyez je sais pas, voilà. ça, Moi, j'appelle ça des petits socles de soutien. Voilà. On se sert de ça pour éviter que le, le piège, quand même, il, il aura bien séché, il bouge le moins possible. C'est la première fois que je filme en mettant la GoPro sur mon torse j'espère que le résultat sera, trop bien. sera superbe désolé je suis hyper concentré Donc la pâte elle est faite, autant la mettre le tuyau c'est quand même important de bien le fixer Petit contrôle, vite fait. On de mettre un petit peu. Voilà. Voilà parce que le but c'est que les chenilles ne passent pas à travers. Hein. Sinon le, le piège il sert à rien. Allez là j'arrive à la fin. Sujets les mains maintenant on va poser la colorette ce qui va permettre aux chenilles d'être coincé et de devoir faire le tour du tronc et trouver l'accès au tuyau vous avez vu on enlève le papier du coup on se retrouve avec une colle donc vous voyez ici il y a des petits trous ça c'est pour l'évacuation de l'eau donc c'est très important à part au début là mais après de le mettre vraiment à fleur on va démarrer là donc là il va falloir que je monte un peu vous voyez les petits trous, il faut que ce soit à fleur comme ça la colorette ne se remplit pas d'eau et l'eau peut être évacuée facilement voilà donc on recolle par-dessus, on appuie un peu correctement. Voilà. Après, on va mettre un point de fixation. Alors là. Là, un peu trop de longueur, à mon goût. ici un point de fixation. Voilà, pas besoin de serrer. Voilà. ce qu'il faut regarder, je vais vous montrer là, c'est la distance, voilà. Il faut qu'il y ait au moins 2 cm voire 3 tout autour pour éviter que la chenille elle passe et elle descende directement par-dessus. Vous voyez Donc on vérifie tout le tour. Là, il y a un peu moins, mais il y a quand même les 2 cm. Là, c'est pareil. Voilà donc là on a mis ça maintenant on va préparer on va préparer mais pour euh, pour mettre la poche donc il va falloir prendre le fil il va falloir prendre voilà, prendre le fil et ça qui est très important alors on va faire un tour complet alors moi j'ai la petite technique parce que des fois les troncs ils sont tellement grands, Quand les bras il ne fait pas le tour hop la petite technique voilà donc on essaie de dépasser un petit peu Alors, on va se mettre au niveau du, du tuyau Donc il faut bien penser que, que ça c'est vachement en haut Alors c'est là où c'est un peu technique Alors où est, où est mon embout Alors c'est là où c'est technique il faut faire une boucle passer la, la première tige dans la boucle serrer après ceux qui sont bricoleurs normalement ils connaissent hein. la deuxième, là de côté on refait la boucle on passe la petite tige dedans et on serre et là il fait de serrer sur le tuyau ça permet de maintenir aussi le tuyau on vérifie que derrière ça a bien monté Voilà. on serre au maximum voilà et maintenant on va s'occuper de la poche donc il reste les deux petits crochets Alors, pour fixer la poche on aura besoin des deux petits crochets alors, on va se caler ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un, un avant-trou dans la poche. Donc, moi, je la grandis toujours un petit peu. pour passer assez facilement le tuyau à l'intérieur. Voilà. Un petit calage. On prend la première patte, qu'on va fixer là. Et on se sert de la fixation pour le tenir on fait la même chose de ce côté on se sert de la fixation on tapote un peu la terre voilà la, le piège est mis en place il manque juste un petit truc très important il manque le petit collant des, des frelons Voilà. Voilà, le piège est posé. On va faire une petite démonstration. On contrôle. Vous voyez le petit texte. On vous protège. Donc petit contrôle. Maintenant qu'on a tout bougé, qu'on a tout fixé, on regarde s'il n'y a rien qui a bougé. La petite pantalier. Et on vérifie bien que le tuyau il ne dépasse pas pour que les chenilles tombent dedans. Bon ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo sur les chenilles pressionnaires, ça change des frelons. Et moi je vous dis à très bientôt les dédés.